Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment manipuler un texte en PHP. Alors on va ouvrir un petit exemple, voilà, je l'ouvre avec Notepad++, après on ouvre, voilà, un, une fenêtre, un terminal, on va faire PHP, il s'appelle texte, ouais c'est ça, voilà. Donc ça nous écrit, salut la planète. Donc voilà, donc on a un texte qui est délimité par une code simple qui démarre ici, qui finit ici on le met dans une variable, on affiche cette variable suivie de, euh, de donc d'un fin de ligne alors on va faire une première chose, alors là je l'ai placé dans un dans une variable, alors évidemment on pourrait voilà, paste je sauvegarde, on pourrait le placer euh, directement, l'afficher le texte hein. on n'est pas obligé de passer euh, par, une, euh, par une variable alors après, maintenant, euh, ce qu'on va regarder, c'est euh, ce qui nous intéresse, c'est par exemple la, la, première lettre, euh, la première lettre de notre texte. Alors là, on va mettre des crochets euh, carrés et on va mettre un indice. Donc là, on va indiquer l'indice 0. Les lettres, sont, euh, dans une chaîne de caractère, elles sont indicées à partir de 0. Donc, normalement, l'indice 0, on a S, après on devrait avoir A, etc qu'on exécute on a bien ici le, le S qui s'affiche qui correspond euh, à la première lettre alors ici on va regarder tant qu'on y est la deuxième lettre donc voilà, donc, on met l'indice 1 hein, c'est la lettre suivante Et donc là j'ai bien SA euh, qui, euh, qui s'affiche alors maintenant on va euh, faire autre chose on va se dire, on va se faire une modification par exemple on va dire que la troisième lettre donc, euh, donc le L là, qui est un L minuscule on va le transformer en L majuscule alors pour faire ça il va falloir qu'on commence par accéder à cette troisième lettre donc elle est ici et on va dire voilà bah je la remplace par euh, une lettre le L majuscule une fois qu'on a fait ça il faut qu'on affiche le, le résultat pour voir un peu ce qu'on a fait hein. et donc là on y va donc on a bien ici salut la planète qui se réaffiche hein, donc là on a première, la deuxième, salut la planète et là on a le, le L qui, est, euh, qui a bien modifié qui a bien permis de modifier la, la troisième lettre alors pour bien voir euh, l'histoire on va faire euh, la même chose avec la quatrième lettre voilà et donc on a bien là maintenant salut donc l U euh, avec euh, LU euh, majuscule alors après on va regarder quelque chose d'autre maintenant c'est euh, quelle est la longueur de cette, euh, de cette euh, chaîne de caractères alors on a une fonction PHP qui s'appelle euh, strlen donc qui permet d'accéder euh, à la longueur de la chaîne de caractères donc là hop on y va et donc on a bien 19 donc là il faut compter hein, ça fait 19 caractères et euh, donc ça c'est la longueur donc maintenant, euh, on va faire le gros challenge. Euh, on voudrait afficher le dernier caractère. Alors là, il y a une erreur à ne pas commettre. Hein, c'est de dire, bah, comme la longueur, c'est 19, hein, on pourrait se dire, bah, voilà, euh, je vais mettre la longueur et je vais mettre directement ici. J'affiche directement euh, la longueur, euh, le caractère qui est à l'indice euh, 19. Alors quand on fait ça... Évidemment, on a une erreur là. Il nous dit qu'il voilà, y a un problème donc en ligne 17. Donc, ça c'est important de bien lire les, euh, les, les messages d'erreur. Hein. Donc, il y a un problème d'offset, donc de décalage euh, de l'index à la ligne 17. Donc, à la ligne euh, ici à cette ligne là parce qu'on a été un peu trop loin. Euh, comme l'indissage il commence à 0, si on a euh, 19 euh, caractères, bah, le premier il a pour indice 0, ensuite 1, ensuite 2, etc. Et donc, c'est 18. Donc là, il ne faut pas qu'on mette la longueur de la chaîne, qui est 19, mais on va dire que c'est la longueur de la chaîne moins 1. Pour accéder au dernier caractère. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien le point d'exclamation qui est ici, qui est affiché. Donc on a bien accédé, donc la formule, quand on veut accéder au dernier, on indice au dernier caractère, on indice c'est du texte moins 1. Alors maintenant, on va regarder euh, autre chose. On va regarder comment euh, rajouter euh, du texte euh, avant, au début de la, de la chaîne. Donc on va modifier notre message. Alors pour faire ça, on va, mettre, on va on reprend notre message. Donc on dit, il va être égal à quoi Donc on commence par calculer la valeur qu'il y a euh, sur la droite. Hein. Donc on va écrire une chaîne hello, donc avec euh, entre simples cotes, Ici, on met un espace pour pas que ce soit collé. Et on fait un point. Donc le point, c'est l'opérateur qui permet de... De concaténer, de de coller euh, de texte et donc on, on prend la valeur actuelle de message on la concatène derrière elle, et on, on affiche le résultat donc là je sauvegarde je nettoie tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses et donc là voilà, on a Hello, salut la planète donc euh, ce qu'on a fait en mettant du texte avant bah on pourrait le faire euh, également en mettant du, du texte après hein. donc euh, $MSG égale, donc on va faire $msg point et là on va mettre un caractère avant bye voilà et une fois qu'on a fait ça, bon, on va rafficher le résultat pour voir ce que ça nous donne et donc là on a le texte qui s'est rajouté à la fin hello, salut la planète bye. Voilà. puis après, le, voilà, quand on a ce genre de, de choses on a, on a un petit raccourci en php où on peut se permettre d'écrire, au lieu de mettre l'opérateur de concaténation ici, on va le mettre, on va faire point égal, donc pour ne pas répéter, pour ne pas avoir à retaper ça. Et donc là, on ajoute une fois bye, ici on ajoute une deuxième fois bye, et puis on va mettre des points d'exclamation pour bien faire la différence entre les deux, et un petit CLS, et voilà. Donc on... Hello, salut la planète, bye bye, donc on a réussi à faire notre concaténation. Donc, euh, bah, arrivé euh, à ce stade, hein, c'est le moment de se quitter. Donc, euh, je vous dis merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.